Bonjour Corinne Spielvoix, me voilà pour le 16e jour de ce challenge vidéo sur 30 jours. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la proposition de Gay Hendrix pour déjouer nos comportements saboteurs lorsque nous avons atteint notre limite supérieure. Vous vous souvenez C'est quand par exemple, on se dispute, on se fait du souci, on tombe malade, etc. En particulier, ce protocole est prévu pour l'inquiétude. Ça semble être un hit. Et voici les sept étapes. Premièrement, vous remarquez votre comportement. Par exemple, vous remarquez que vous êtes inquiet. Deuxièmement, vous vous concentrez sur autre chose. Troisièmement, vous vous demandez quelle est cette chose positive qui souhaite émerger. Quatrièmement, vous ressentez dans votre corps où cette chose positive se place. Cinquièmement, concentrez-vous pour ressentir profondément cette sensation corporelle. Sixièmement, permettez-vous aussi de la ressentir aussi longtemps que vous en êtes capable. Et enfin, septièmement, la plupart du temps, après un certain temps, cette réponse émerge. Voilà pour aujourd'hui. Testez-le et n'hésitez pas à faire des commentaires. Demain, je vous parle du mantra que Gay Hendrix nous propose. A demain. Au revoir.